Bonjour à tous et bienvenue sur XboxLive.fr. on se retrouve pour une vidéo de quelques secondes pour analyser le framerate de Mafia Definitive Edition. Et comme vous pouvez le voir en haut à gauche de chacun des écrans, le jeu est hyper stable. On est à 30 images par seconde, peu importe la scène, peu importe le nombre d'éléments à l'écran, peu importe la luminosité, les ombrages, les reflets. Donc super boulot de la part des développeurs sur cette version Xbox One X pour un jeu qui a été sorti initialement sur Xbox, donc on est en face d'un vrai, vrai, vrai remake et vraiment réussi. Voilà pour ces quelques secondes de, de vidéo. Bah, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur xbox.fr. Allez, ciao tout le monde